Salut à tous, content de vous retrouver Suite à ma vidéo opposant la coupe large à la coupe slim, j'ai eu envie de vous parler des deux extrêmes, le trop large et le trop serré, et répondre à cette question, quel est le meilleur ou le moins pire, au choix Déjà, je parle de la largeur du vêtement, pas du fait qu'il soit trop court ou trop long. Ensuite, comment déterminer si un vêtement est trop large ou trop serré bah, c'est assez personnel. Si vous portez votre vêtement et que vous vous dites, Mais c'est trop large là, c'est que c'est trop large pour vous et votre style. Et si vous vous dites, Ah, mais c'est trop serré là, c'est que c'est trop serré pour vous. C'est pourquoi je ne parlerai pas d'esthétique ici. Trop large, ça fait parachute, ou trop serré, ça fait kéké, tout ça. C'est bien trop subjectif, surtout dans ces deux cas extrêmes. Bon, assez bavassé, on ne va pas tourner autour du pot, ni passer par quatre chemins, mais aller droit au but, mettre les pieds dans le t'es relou là. Le... Pardon. Que l'on soit clair. Il vaut mieux porter des vêtements trop larges que trop serrés. Pourquoi Pour 3 raisons. Numéro 1, l'usure. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle s'ouvre... Ont... Arrête, Pardon. Un vêtement trop serré va frotter excessivement et va tirailler dans tous les sens à chaque mouvement. Boutons qui saute, couture qui s'arrache, tissu qui craque, ça va s'user très vite. Un vêtement large, bah il n'a pas ce problème. On voit que le trop serré en tout cas. Raison numéro 2, la retouche. Si la coupe du vêtement est trop large et ne vous plaît pas, il y a toujours moyen de retoucher. Quasiment tout se retouche sur un vêtement trop large. On peut raccourcir, resserrer, poser des pinces. Par contre, sur un vêtement serré, il est impossible de rajouter de la matière là où il n'y en a pas. Certains fabricants laissent un peu de tissu pour d'éventuelles retouches, mais c'est rare et souvent en faible quantité. Raison numéro 3. Parce qu'il est très difficile de s'en passer une fois qu'on est a goûté, je vais bien sûr parler du confort. Pendant qu'un vêtement trop serré va contraindre vos mouvements et lacérer votre peau, un vêtement trop large va au contraire vous laisser plus libre. Vous pourrez vous mouvoir correctement, sentir la brise caresser votre peau, être plus libre en somme. Et ça c'est très cool. Coolitude. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, tout ça, tout ça, ça m'aide. Allez, tchuss Ah, ouais. ah. Ah, mais trop serré, là. ah. Ah. Ah. Ah. ah mais trop serré, là. Ah. mais c'est Ah. Ah. Ah.